Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Ceci est le résidu de votre machine à café. Il faut rincer votre machine à café plusieurs fois. Alors vous allez me dire, mais elle rince à chaque fois qu'elle s'allume, à chaque fois qu'elle s'éteint. Ce n'est pas suffisant. L'eau de votre prochain café doit être propre. Imaginez que votre prochain café soit fait à base de 7 aussi. Donc il faut forcer le rinçage de votre machine, c'est bon pour votre goût et également les résidus qu'il y a dedans donnent un petit goût acide, un petit goût également amer à votre café. Donc simplement, rincez votre machine régulièrement, ne vous contentez pas simplement du premier ou du dernier rinçage. Plus l'eau qui en sort est claire, meilleur sera votre café. Alors, combien de fois par jour Imaginez 3-4 fois par jour si la machine reste allumée et qu'elle tourne énormément. Je vous le répète, plus l'eau de votre machine sera propre, plus votre café aura du goût et sera de qualité. N'hésitez pas à faire le test chez vous. Partagez également cette vidéo à vos amis. Vous allez aider plein de gens. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao